Bien, mesdames, messieurs, je vais vous demander de bien vouloir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Bertrand, s'il vous plaît, c'est la séance d'ouverture, si vous voulez bien prendre place. Nous avons maintenant donc la séance d'ouverture officielle de cette conférence. Et j'ai le très grand plaisir et honneur de passer tout de suite la parole à euh, Madame Rim Al-Hashimi, qui est aujourd'hui euh, ministre de la coopération internationale des Émirats arabes unis, que je voudrais euh, saluer. Et je voudrais rappeler ce que beaucoup d'entre vous savent, qu'elle a été la président de l'organisation de l'exposition universelle l'an dernier. En fait, madame la ministre, vous avez, je crois, passé quatre ans pour la préparation au moins de cette extraordinaire exposition universelle, dont une année blanche à cause du Covid, puisque il a fallu repousser d'un an l'ouverture de cette exposition universelle. Euh, donc, encore félicitations, je crois que nous vous adressons tous de tout cœur des félicitations pour cet extraordinaire euh, événement, extraordinaire réussite. Et euh, maintenant, j'ai euh, le très grand plaisir de vous céder le pupitre. Et alors, comme vous l'avez euh, remarqué, euh, euh, Mme euh, rimmel parle parfaitement français. Vous avez vu, elle, elle comprenait ce que je disais. Euh, elle parle parfaitement euh, français et puis euh, elle est une femme, une de ces femmes, il y en a beaucoup aux Émirats Arabes Unis, hein, qui sont euh, au gouvernement, qui euh, occupent des fonctions euh, éminentes et ceci me donne l'occasion euh, aussi de vous dire que s'il n'y a pas eu dans le panel précédent et et peut-être aussi dans d'autres panels de, de femmes, c'est que nous n'avons pas réussi toujours à équilibrer les choses et que certaines personnes, malheureusement, ont dû s'annuler au dernier moment. Bravo. Mais bravo, euh, bravo. je vous bravo. garantis que nous ferons tous nos efforts pour évoluer davantage vers la parité. Bravo. Voilà. Et maintenant, the floor is yours. Merci Thierry vous êtes vraiment très gentil. I will be delivering my remarks in English uh, despite the pressure of speaking French in a in an eloquent manner. Uh, ladies and gentlemen, uh, distinguished guests and speakers, dear friends, a very warm welcome uh, to the United Arab Emirates. We are incredibly delighted to be hosting the 15th edition of the World Policy Congress, uh, Conference and in Abu Dhabi for the second time. This is uh, indeed a great privilege and uh, we are here uh, hopefully uh, not only welcoming you to enjoy uh, your, your time here but also to engage in substantive uh, discussions. Because the World Policy Conference is also a platform for valuable exchange and dialogue. And from the sheer diversity of the speakers, of the attendants, it is very clear that whether in government or in business, uh, the most pressing global issues must be addressed in that spirit of collabor collaboration um, and in that spirit of cooperation. We are, we are, after all, in a country that has been founded on the basis of um, hundreds of different nationalities and thousands of different people contributing to its success and contributing to its ethos. And that success really does come from the ability to look towards the future, but also the recognition on the value of different and diverse perspectives, which is why you see in the UAE such a multicultural, um, multidimensional perspective being brought to the table in a very Arab uh, environment, but also in a very global environment at the same time. As we uh, exchange goods, as we exchange trade, and as we exchange practices and ideas with countries from all around the world, we use that as a, a learning point on how we as a nation and we as a people can continue to grow and evolve. So the path forward for us has never been a solitary path. It has always been in accord with walking and working with the international and global community. <clears throat> and so as we uh, look today in 2022 at the challenges of tomorrow <clears throat> and the problems that we're all facing today, we, we must uh, give an honest assessment of where and why we are where we are. We must study it, we must analyze it and understand it, and then we must, through serious collective effort, look at ways in which we can improve it. This diverse group of speakers um, and distinguished uh, voices on the agenda demonstrate that the WPC is truly casting a wide net not to just bring people to talk and converse, but also to bring people to dialogue and to build different forms of what that future could look like. 2022 uh, was a, an unexpectedly very challenging year. Um, certainly as we continue to recover from the pandemic, there's much work that needs to be done, uh, but also the lessons that we have learned uh, from that pandemic haven't fully registered. In addition to that, the war in Ukraine has not only exposed geopolitical fault lines and caused a huge humanitarian crisis uh, in Europe, but it's also thrown into the spotlight the urgency of matters such as food security and supply chain vulnerability, especially amongst developing countries and food-vulnerable populations. And it stressed, quite uh, importantly, that international institutions um, need to be more adept to the challenges of our time. This week's agenda examines these issues at great length and at great depth and I'm grateful for the presence of the members of the diplomatic corps who are here with us today because these systemic forces and trends which are shaping our international political and economic order are ones that need to be brought to the table in full conversation but also in um, diverse uh, uh, perspectives. Having said that, another challenge looms strongly and that is climate change. <coughs> As you know, the United Arab Emirates will be hosting COP28 next year, and we do so in the spirit of wanting to also have a COP that is meaningful and impactful, and that brings diverse and different uh, thoughts to the table from all around the world, and in particular, the countries of the Global South. How we manage to deal with a just energy transition by also ensuring prosperity and stability for people around the world, how we manage to do that in a manner that's equitable and that also considers the growing and important role of countries from other continents, whether it's Africa or Asia or South America, And as we grapple with this challenge of climate change, how do we do so in light of new geopolitical rivalries uh, that could jeopardize international cooperation, my direct portfolio, um, as we've always known it? We were speaking earlier, um, before coming onto the stage, that there have been, over the course of the last decades, international institutions that have been formulated post-World War II. As we uh, look at uh, changing environments, but also changing and new dynamic challenges that are brought to the table, these institutions uh, continue to need to be able to provide the solutions that the pressing nature of our time uh, demand. The path forward in the UAE is clear. It can only happen through constructive dialogue. But we do not meet with each other to simply talk to one another. We must meet one another to also ensure that we are bringing more to the table by being innovative and inventive and bold. Because we do have to look at ways in which we also do not become echo chambers where we simply repeat and agree with one another as to what that path forward needs to look like. There is a strong conviction in the UAE that the strength of the output can only come through diverse opinion and also through a clear intent that we are delivering on impact and not simply on output. Everyone can and must be part of the solution and everybody has a duty to contribute. And sometimes these efforts start with a strong foundation and a rich shared history or cultural legacy. And other times, a hand must be extended and a certain degree of faith must be placed in a new relationship. Regardless of how we begin, international cooperation is also based on the recognition that everyone has something to offer that you don't and that the collective wisdom has the capacity to chart forward a path that is necessary in uncertain times. The solutions for today's urgent problems and tomorrow's approaching ones begin in the mind and are made real through rigorous discussion and partnership between states and at all levels of government and society. Through this, we hope to step into the future confident in our ability to collectively meet its challenges and seize on opportunities. My best wishes to you all for a successful and productive conference. Thank you so much for your time and for your attention. Madam Minister, again, thank you very much for being here, for your words and for the uh, hospitality of uh, the United Arab Emirates, which uh, we appreciate all the more that uh, I think the basic ideas of your foreign uh, policy coincide, I would say, almost perfectly with the aims of the World uh, Policy Conference ever since uh, its uh, inception. inception. Before uh, giving the floor to the uh, two uh, prominent uh, speakers who will uh, speak after me, the Patriarche de sa Sante, the Patriarche de Constantinople, who nous fait l'honneur chaque année year to be among us, and the Grand Rabbin de France, uh, Raim Korsia, qui est aussi un, un grand ami de certains d'entre nous, euh, je voudrais euh, dire que l'idée d'inviter aujourd'hui particulièrement deux grandes personnalités qui représentent euh, le monde religieux, certains aspects du monde religieux, parce qu'ici nous sommes en terre d'islam, euh, donc la troisième euh, religion euh, monothéiste, a une signification particulière. Cette signification, je le dirais en un mot, mais nos éminents invités le diront mieux que moi, c'est que dans le monde moderne, la religion importe. Et elle doit importer positivement. Now I will switch to my usual speech where well, I will try to give you a general idea of my general idea of where the world is uh, going these days and I will say it partly in French and partly in English. Et je commencerai par le français. Je suis désolé, I apologize for not being yet able to do it in Arabic. Mais là, je, je crains que ce soit un peu long hein, pour, pour y arriver. Depuis la 14e édition de la World Policy Conference, ici, à Abu Dhabi, le 1er octobre, au début octobre de l'année 2021, l'instabilité du système international a encore augmenté. Certes, la situation s'est améliorée sur le, front, sur le front sanitaire, quoique l'incertitude demeure sur l'apparition de nouveaux variants plus ou moins dangereux et contagieux du Covid-19. Nous aurons des sessions importantes sur ce sujet dimanche, si je ne me trompe. Mais les effets innombrables des crises sociales et économiques qu'il a provoquées se font toujours sentir, notamment sur les chaînes d'approvisionnement et bien d'autres sujets. Ces effets sont démultipliés par les conséquences directes et indirectes de nouveaux facteurs disruptifs, principalement la guerre commencée le 24 février 2022 avec l'agression de la Russie en Ukraine, mais aussi de manière actuellement plus feutrée avec les tensions croissantes autour de Taïwan dont nous avions déjà parlé beaucoup l'an dernier. Incidemment, je préfère parler de la guerre d'Ukraine plutôt que de la guerre en Ukraine, pour la même raison qu'il y a sept décennies, on parlait de la guerre de Corée et non pas de la guerre en Corée. La guerre d'Ukraine a et aura des conséquences innombrables à l'échelle planétaire qui se feront sentir à court, moyen et long terme. And now I switch to English, sorry to French English, but it is English. Nevertheless, the combination of shocks above all the Ukraine war with the profound disruption it has already caused in sectors such as food and probably more permanently in energy has accelerated inflation, which I myself took very seriously last year, more probably than many uh, e economists uh, at the time. Over the past half century, the only way to fight inflation in the short term has been to raise interest rates and thus to go through a temporary recession. Of course, there is also the old method of price controls possibly disguised as a, buffer, uh, as a buffer which consists in uh, making the state to pay a proportion of bills, mainly for energy, with a corresponding increase in the public deficit. By this but this method does not overcome the problem of the adjustment of supply and demand. In the longer term, inflation can be warded off by investment, but with the risk, as at present with uh, President Biden's plan, of encouraging protectionism and distorting competition laws. We are now in a more serious situation than the one that followed the oil shocks of the 1970s, whose security consequences in the Middle East are still remembered. In the 1980s, the United States was preparing for wars against oil-producing nations. Today, things are different in this respect, if only because of the energy autonomy that the United States has achieved since then, and the relative retreat of the world's leading power following its numerous, generally ill-fated, interventions since the beginning of the 21st century the lack of clarity in u.s policy in the middle east is in fact currently one of the sources of uncertainty specific to the region particularly with regard to iran however the situation should become clearer if the ukraine war continues making the energy decoupling of Europe from Russia irreversible with the long-term consequence of increasing Europe's security, Europe's security dependence on the United States and the Middle East. It is also possible that this is the desire of the world's leading power in the face of China's rise. The year 2022 will also be characterized around the world by a significant increase in extreme weather phenomena, such as the catastrophic floods in Pakistan and other extreme events. From now on, no one can deny the extent of the climate change that is underway with its inevitable consequences in all areas, for example, in the health sector and due to the potentially massive increase in migration. From this standpoint, also, there are negative effects from the Ukraine war, if only in terms of hindering rollout of the measures needed to slow down global warming. This brings us to global issues such as public health and climate. It is vital to ask the following political question which can be formulated very simply. Despite the intensification of China-US rivalry, which increasingly appears to be irreversible, will the two superpowers of the 21st century manage to cooperate for a better governance of humanity's common good, which is crucial for the future of the Earth? Nobody can deny the importance of this question anymore. Unfortunately, the answer is not straightforward. Evidently, a scenario involving major confrontation between the two superpowers over Taiwan is plausible according to the most respected analysts and commentators in the field of international relations. This leads me back to the Ukraine war. After February 24, the war was quickly perceived, not, not universally, but in Western public opinion, that is essentially NATO and European, un European, uh, European Union countries, as a war of good versus evil, and even democracy versus dictatorship. A little more than 10 months later, this perception has not changed much. The diplomacy of President Biden, who on November 29, announced the second edition of the Democracy Summit, bears witness to this. For his part, President Putin denounces what he views as an imperialist and decadent West. And he is not alone in, his view, in this view. Even though almost all UN member states have recognized the aggression against Ukraine, most reject such a binary opposition viewed as overly simplistic between democracy and dictatorship, and have a more nuanced assessment of who is responsible for this delayed confrontation between East and West, a veritable final battle in a Cold War which failed to end with the collapse of the Soviet Union at the end of 1991. Although their core interests are not at stake in this battle, many countries are directly impacted by its consequences, often to a significant extent. The majority of states do not want to be forced to choose sides, no more than in the context of the US-China rivalry which forms an all-pervading backdrop. The most powerful among them, such as India, take pride in their civilizations and claim full sovereignty on the, for their choices. In terms of the legitimacy of international law, some have expressed surprise and even denounced the double standard in the legal treatment given, for example, to the 2003 the U.S. war against Iraq compared with Russia's war against Ukraine today. And this is not the only example. The issue of just how democratic developments in international law have been deserves to be examined dispassionately and some leading jurists are beginning to do so. This is a crucial question for the medium to long term of the international system and the WPC could take it on board for its future editions, as it endeavors to do with anything that could significantly impact the course of international relations. In the short to medium term, it is in the general interest of society, if not of the international community, society, the international, community is much more a society than a community. So in the short to medium term, therefore taking into account, you know, the legitimacy, the legitimate interests of middle and small powers, it is crucial to push, to encourage, to push Russia and Ukraine to engage in the pursuit of a negotiated peace within the framework of international law and not in any case an international law uh, which is uh, by which I mean uh, positive law and not natural law. Uh, there are a lot of confusion of about the very nature of international law which is in any case not derived from any sort of legitimate global constitution of the world which just does not exist uh, for the time being. However, there are forces fueling the conflict, even if it means increasing the risk of escalation and making largely unforeseeable long-term upheavals more likely at every level. This is a brief outline of the context in which this 15th edition of WPC is taking place. Our ambition remains unchanged. It continues to be to work in favor of a governance that safeguards the chances for what I call a reasonably open world, away from the two extremes of, on the one hand, a return to division into blocks that are radically separated by ideology, and on the other hand, the Fukuyama style flat world following the end of history philosophy dreamed after the Cold War by liberal globalist ideologues. and The, implementa the implementation, implementation of this idea uh, ran over a 20-year period, let us say from the dissolution of the USSR to the Arab Spring, the so-called Arab Spring, and uh, this has turned the world upside down For the better or for the worse, it is against this false set of alternatives that the middle powers stand, and their viewpoints are of the utmost interest to the friend of the world to the friends with an S of the world Policy Conference. Despite the Ukraine war, I am convinced that the European Union member States themselves do not wish to be trapped in choices, that could, in the long run, drag them back to the darkest moments of the 20th century. The current mission of the European Union is to consolidate itself as an area of peace, prosperity and social justice in order to better exercise its role as a global player. It is this time to enlarge, but not at the cost of weakening itself as a result of the proliferation of functional inefficiencies that uh, weaken it and even threaten its existence. For similar reasons, it is vital that it reduces its external, it, it is the European Union, uh, it reduces its external uh, dependence in matters of security and manages to show itself capable in the coming years of taking the lead in the reconstruction of a European security system worthy, the name, worthy of the name, and therefore, one that is based on realism. Alongside this, it must develop a far more ambitious and coherent, coherent policy vis a vis its neighbors, particularly from Africa and the Middle East. Et je conclue en français. Cette 15e édition de la WPC abordera diverses facettes de la problématique que je viens d'esquisser. Et je souhaite que nos travaux manifestent un bon usage et un bon dosage de réalisme à court terme, mais aussi d'idéalisme à long terme. Surtout pas dans le sens inverse. Réalisme à court terme, idéalisme à long terme sans lequel, sans idéalisme à long terme, rien de généreux ne peut aboutir. Je remercie chaleureusement les Émirats Arabes Unis qui nous reçoivent magnifiquement de nous manifester ainsi leur soutien. Madame la ministre, j'espère que vous aurez reconnu dans vos propos quelques-unes des idées me semble être présente dans votre propre politique étrangère. Je vous remercie. Et maintenant, j'ai le grand honneur et le grand plaisir aussi de céder le podium à votre béatitude, à sa sainteté, le patriarche, de Constantinople. Bonjour, éminence, excellence, honorable participant, chers tiers de Montbrial Mesdames et Messieurs, chers amis, nous tenons à remercier très chaleureusement les, les organisateurs de cette nouvelle édition de la World Policy Conference pour un reasonably open world de nous avoir invités une nouvelle fois à participer à ces travaux très intéressants. La guerre ukrainienne, provoquée par l'agression injuste de la Russie en février 2022, constitue la pire crise géopolitique et humanitaire européenne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'accompagne du sacrifice d'un grand nombre d'Ukrainiennes, Russes et autres, ainsi que de la destruction de tout un pays. Fallait-il s'attendre à un tel désastre Les spécialistes des relations internationales cherchent à expliquer cette situation en se référant aux conditions de la sortie de la guerre froide. L'Occident a-t-il eu tort de profiter de l'implosion de l'Union soviétique pour asseoir son influence à l'Est Le changement des grands équilibres en Europe a-t-il réveillé les craintes anciennes d'un possible encerclement de la Russie D'autre part, Comment ne pas prendre en considération la volonté d'indépendance de peuple ayant vécu sous l'oppression soviétique Comment ne pas répondre par des actes de solidarité au coupable abandon de l'Europe de l'Est à la domination de Moscou au nom du système des zones d'influence établi par les accords de Yalta, ce débat est sans doute valable. Pourtant, la vision de notre Église se situe au-delà de ses perspectives d'actualité. Son regard est davantage enraciné dans l'histoire en général et dans l'histoire ecclésiastique en particulier. Nous considérons que la source de nos malheurs est la conséquence d'erreurs de jugement en ce qui concerne les questions liées à la foi. C'est pour cette raison que nous identifions au terme d'orthodoxie « d'une foi juste et droite » l'Église orthodoxe a joué un rôle fondamental dans l'émergence de ces deux réalités, à la fois séparées et entremêlées, que sont la Russie et l'Ukraine. Le lieu du drame se trouve à l'intersection d'un double carrefour, de l'Europe et de l'Asie. Il s'agit d'abord de l'isme entre la mer Baltique et la mer Noire, axe essentiel pour le commerce entre l'Europe du Nord et la Méditerranée orientale. En perpendiculaire à ce couloir, dans la partie méridionale de l'actuelle Ukraine, se forme un corridor ouvert à la circulation des peuples par, par lequel sont passées plusieurs invasions successives. La fonction commerciale a permis la structuration du pouvoir et l'ouverture à la civilisation et au monde extérieur. Les vagues d'invasion et les convoitises des puissances environnantes ont par contre souvent des faits les structures politiques et soumis les populations à d'énormes souffrances. C'est cette dialectique entre construction et destruction qui explique l'émergence d'une identité ukrainienne. La carte politique de l'espace de l'actuelle Ukraine a changé de forme à plusieurs reprises le long des siècles, depuis la Russie qui est Vienne au IXe siècle jusqu'à Catherine II au XVIIIe siècle, quand la majeure partie de l'Ukraine se, se trouvait intégrée dans l'Empire russe. Au fil des siècles, les populations de l'Ukraine ont été soumises à des dominations étrangères successives, russes, polonaises, mongoles, lituaniennes ou autrichiennes. Le XXe siècle a été particulièrement dur pour les Ukrainiens. Ils ont subi la grande famine de l'époque stalinienne, le Holodomor, et se sont trouvés au milieu de la confrontation armée de l'Union soviétique. Et de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette histoire explique la volonté de se différencier de l'ensemble russe et de se relier à l'Europe et à ses valeurs. Ces conditions permettent aussi de comprendre l'importance de la religion, élément à la fois fondateur et libérateur de la conscience ukrainienne. À partir de Constantinople, le patriarcat écuménique a introduit le christianisme et la civilisation byzantine déjà au IXe siècle au peuple de cette région. Il a joué un rôle fondamental dans l'organisation des communautés religieuses qui se sont formées autour de la métropole de Kiev et ensuite autour du patriarcat de Moscou. Pourtant, ces enseignements, en ce qui concerne les règles d'organisation et de fonctionnement ecclésiastique, héritées de la longue histoire du christianisme et qui reflètent toute la sagesse administrative et philosophique du monde de la Méditerranée orientale, n'ont pas été toujours respectés par Moscou le pouvoir impérial a voulu soumettre l'Église à sa volonté dans son effort d'instrumentaliser le sentiment religieux à ses fins politiques et militaires. Ainsi, à partir de la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, Moscou aspire à remplacer le patriarcat écuménique en proclamant que Moscou représente la Troisième Rome. Cette politique de longue durée de Moscou constitue un facteur fondamental de la division du monde orthodoxe. À partir du 19e siècle, l'instrumentalisation de la religion par Moscou s'est combinée avec les idées novatrices du nationalisme allemand. Inspirée du pan-germanisme, la nouvelle idéologie du pan-slavisme, organe de la politique étrangère russe, s'est dotée d'une composante religieuse. Il s'agit de l'idée que les églises doivent s'organiser selon le principe de l'ethnicité dont le marqueur central serait la langue. C'est cette approche que le patriarcat œcuménique de Constantinople a dénoncée déjà en 1872 comme une hérésie, l'hérésie de l'ethnophilétisme, forme de racisme ecclésial. Elle est en contradiction flagrante avec l'universalisme du message évangélique ainsi que du principe de gouvernance territoriale qui définit l'organisation de notre Église. Cette hérésie était pourtant utile aux objectifs de Moscou, puisqu'elle éloignait les croyants slavophones de l'influence du patriarcat écuménique. Le but de cette stratégie était de créer, au sein de l'Empire ottoman, et plus tard sous la forme d'un État indépendant, une force politique à part, au service de la poussée russe vers les mers chaudes. Elle est responsable des haines entre les chrétiens des Balkans qui ont mené aux guerres et aux atrocités balkaniques du début du XXe siècle. Au cours de l'Union soviétique, la religion a été marginalisée et opprimée. L'idéologie communiste avait occupé le terrain attribué auparavant à une religion instrumentalisée par l'Empire tsariste. Après sa chute, la foi a été à nouveau utilisée à des fins idéologiques. L'église orthodoxe russe s'est rangée derrière le régime du président Vladimir Poutine, notamment à partir de l'élection de sa béatitude, notre frère le patriarche Kirill, en 2009. Elle participe activement à la promotion de l'idéologie de Ruskimir, du monde russe, selon laquelle la langue et la religion permettent de définir un ensemble cohérent, englobant la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, ainsi que les autres territoires de l'ex-Union soviétique et de la diaspora. Moscou, à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux, constituerait le centre de son monde de Rouskimir, dont la mission serait de combattre les valeurs décadentes de l'Occident. Cette idéologie constitue un instrument de légitimation de l'expansionnisme russe et l'assise de sa stratégie eurasiatique. Le lien avec le passé de l'ethnophilétisme et le présent du monde russe est évident. La foi devient ainsi la colonne vert vertébrale de l'idéologie du régime de Poutine. Maintenant, l'autocéphalie de l'Église orthodoxe d'Ukraine, accordée en 2019 par le patriarcat œcuménique de Constantinople, a aggravé les relations avec l'Église russe. Nous retrouvons la des tensions déjà exprimées lorsque le patriarcat de Moscou avait décidé de ne pas participer au Saint et Grand Concile de l'Église Orthodoxe réunis en Crète en 2016. L'invasion de l'Ukraine en 24 février 2022 a poussé la polarisation à son comble. Les prises de position pour le, le moins ambigu de la part du patriarche Kirill envers la guerre et le soutien apporté à la politique du président Poutine ont provoqué de fortes critiques au sein du monde orthodoxe et par-delà. Les orthodoxes d'Ukraine, qui avaient choisi de rester sous la tutelle de l'Église russe, ont aussi exprimé leur désapprobation. Ainsi, la division du monde orthodoxe, malheureusement, s'approfondit et s'étend. Certaines églises s'accordent avec le patriarcat œcuménique, d'autres, dont le pays dépend trop de la Russie, soutiennent le patriarcat de Moscou aveuglement. D'autres encore préfèrent garder un silence complice. Pendant ce temps, l'église russe utilise les moyens de l'État pour asseoir son influence sur le territoire canonique d'autres églises en dépit des règles les plus élémentaires de l'organisation ecclésiastique de l'orthodoxie. Ces ingérences en Afrique sont présentées comme des actions punitives à l'encontre du patriarcat d'Alexandrie pour la reconnaissance de l'autocéphalie de l'église orthodoxe d'Ukraine. Il est évident que, dans ces conditions, le rôle pacificateur de l'église devient fort difficile. Que signifie cette situation pour le débat au-delà des cercles ecclésiastiques Elle montre encore une fois le rôle croissant du facteur religieux dans les grands enjeux mondiaux. Les idéologies s'affaiblissent l'une après l'autre. La fin du communisme a laissé un grand vide dans toute une partie du monde qui vivait sous sa domination et chez d'autres populations qui y avaient investi leurs espoirs. La crise de la mondialisation et du libéralisme est en train de créer aussi de profondes frustrations et de dangereux ressentiments. Dans ce paysage d'effondrement des idéologies matérialistes, le spirituel revient en force. Pourtant, ce retour peut constituer un danger s'il n'est pas exprimé selon des approches intégrant la sagesse des traditions religieuses tirées de l'héritage des grandes civilisations du passé. Les erreurs de discernement, les hérésies, ne sont pas des phénomènes anodins qui n'intéressent que quelques ecclésiastiques et quelques érudits. Elles ont au contraire des conséquences très graves pour la vie spirituelle et pour la vie matérielle. La source de problèmes est l'instrumentalisation de la religion par des acteurs qui n'ont souvent aucune véritable foi. Les orthodoxes russes constituent une grande richesse pour l'orthodoxie et pour l'ensemble du monde. L'orthodoxie russe a offert un énorme apport intellectuel, spirituel et artistique. Elle a été malheureusement victime des ingérences du pouvoir politique russe. L'oppression soviétique a fait des ravages privant des générations entières des bienfaits de la foi et de la sagesse de l'Église. Le régime néo-impérial, dans son besoin de se renforcer, puisé dans ce qui lui apparu comme un capital politique précieux, c'est-à-dire le sentiment religieux renouvelé du peuple russe. Il a malheureusement pu entraîner sur ce chemin une partie du clergé orthodoxe. Il a surtout repris et renforcé les approches hérétiques du régime tsariste dans un contexte de faible connaissance des règles ecclésiastiques dues en partie au délabrement spirituel de la période soviétique. Les conséquences en sont très graves. Le fanatisme ethno-religieux, inculqué dans la jeunesse russe, éloigne les perspectives de paix et de réconciliation. Le monde orthodoxe est divisé et cette fragmentation est projetée dans les pays pauvres dont les populations espéraient trouver un soulagement dans la foi. Elle nuit surtout à l'église russe, puisque tôt ou tard, les populations vont se rendre compte des dérives d'une église soumise à des objectifs qui n'ont rien à faire avec sa mission originelle. Mesdames et Messieurs, chers amis, les spécialistes des relations internationales ont parfois tendance à ignorer ou à marginaliser le rôle et la signification du facteur religieux authentique ou manipulé. Nous sommes pourtant entrés dans une période pendant laquelle ce facteur devient de plus en plus important. Les théologiens et autres spécialistes des questions ayant affaire à faire avec le fonctionnement des églises doivent sans doute s'ouvrir aux autres perspectives et développer le dialogue avec les autres disciplines scientifiques. Il est aussi important que les spécialistes des sciences sociales, des sciences politiques et des relations internationales dépassent une certaine hésitation à approfondir les questions religieuses. La compréhension d'un monde nouveau qui se constitue sous nos yeux ne peut pas faire abstraction du fait religieux. Merci de votre attention. Euh, je, je remercie très vivement sa Sainteté, le euh, Saint patriarche, d'avoir, je vous remercie, d'avoir accepté ma proposition, c'est-à-dire de parler de la situation politique, car beaucoup de gens, de commentateurs, ne comprennent pas les sous essentiels de la dimension orthodoxe de la guerre euh, actuellement entre euh, la Russie euh, et l'Ukraine. Donc euh, je vous remercie euh, de tout cœur. Et maintenant, je passe euh, la parole au grand rabbin de France, Rahim ah ouais, ok. Mes chers amis... Euh